Du roi, oui, ce sera le mariage de l'époux et de l'église. Ce jour-là, tous les saints mangeront à la table du roi. Un de fin, semblable à son bien-aimé. Ne se fera qu'au ciel Quelle joie ce sera pour l'église De voir son époux Celui pour qui sur terre Elle renonça à tout Maria.